Bonjour à tous et bienvenue dans l'ouverture du calendrier Yu-Gi-Oh! Regardez, nous sommes le 14 et on va le 14 sans plus tarder parce qu'on est le week-end et j'ai pas que ça à faire! Alors, hop! Et on a Kouriborn! magnifique petite carte, puis c'est tout brillante, on dirait vraiment un magicien Coribon. À la fin de la Battle Pass, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre dans votre cimetière qui a été détruit au combat. Et il est envoyé ce tour. Invoquez-le spécialement lorsque le monstre d'adversaire déclare une attaque. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un nombre de votre choix de monstres Kuribo dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement. Elle oh, est très pratique parce qu'elle permet d'avoir invoqué plusieurs coribos qui sont déjà dans votre cimetière. Moi j'aime bien, j'aime bien, les ça sympa, sympa. A partir de maintenant, il faut que j'en trouve c'est qui le petit con qui s'amuse sur mon numéros le numéro 12. Alors si vous avez une idée, vous l'écrivez dans les commentaires et je vais tout filtrer, je vous préviens Allez, sur ce temps, sur chocolat et je vous dis à demain pour la prochaine case à ouvrir. Bisous à tous.